Enfin un truc rigolo. On va tenter, on va tenter. On va tenter d'observer d'en haut. Avec plaisir. Ouais, c'est ça. Juste pour le plaisir. Merci à Samuel, merci pour les quatre mois. Ok. Merci Samuel. Welcome back. Regardez, <rire> juste pour voir. <rire> oh, c'était très agréable, <rire> je vais pas vous mentir. Quoi tenter la saisine. Ok. Elle était toute seule, là Sans deck On va essayer de lui choper la... aura de terrain. Quoi oh, Attends, elle a perdu son aura de... Ok. Ok, c'est ok. Oula. Ah oh ben. Franchement, elle m'a mindé là. Hein. Disparition ninja là. Hein. Merci Rissou. Merci beaucoup. Pour bon, les deux mois, merci d'avoir choisi ma chaîne avec ton prime. Merci beaucoup. Bon, l'autre est là quelque part. Oh, ok. Vu. Ok. On va voir si elle j'ai l'impression que c'est une fangue. Non. Ok. <rire> oh j'adore ça Ah j'adore ce moment. Palette. Ok oh, fi fi ok. Et ils vont commencer à finir les moteurs derrière. Oh, ok. On va faire le moteur derrière. Bah, hein. oh, ok. T'es sûr de ton coup là Bon, oh, parce que. Oh. Ah, ils vont finir un moteur en face. Du moins, ils vont tenter. Je vais voir ça. Non Ok. Très bien. Prends un moteur est plutôt éloigné. C'est pas hyper giga raisonnable, hein. Ok. Elle a donné un petit coup ici sur ce moteur. Hein. C'était vraiment présomptueux, hein. Ok. On va faire attention, hein. Moi qui fait quoi Personne ici qui vient. Non, au sol, tu peux pas absorber. Tu peux pas absorber le swag de quelqu'un qui est au sol. Ah, ok. Vas-y, avance, avance. Ça serait fou que tu viennes. Ok, ils sont, on sait qu'ils sont là. Hein. Ok. Allez, deuxième Troisième Personne pour venir l'aider. L'autre, personne qui ne sait rien. Hein. C'est-à-dire que j'ai rien fait, je suis pas allé l'aider. Enfin, je suis pas allé euh, bloquer quoi que ce soit. Mais non. Quoi Oh non. J'aurais pu, j'aurais pu, euh, franchement, Sandrick. À partir en face. Ah, j'aurais pu sauter. Elle hein. va rester. Voilà. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi Donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, don, don, don. Voilà, ça, c'est ce qu'il me faut. Voilà en face, ils sont soignés. Maintenant, je vais finir le travail. Maria. Qu'est-ce que tu fais là Oh non J'aurais pu prendre du swag hein, là Ah Elle dun, dun, dun. Elle est restée là reste. Trois, il ne reste plus qu'un moteur. Franchement, c'est du kit au double. Hein. On a la feng Ok. J'espère que les deux portes sont pas loin. Hein. On a la fengir. Hein. Dun dun dun dun dun dun dun. Quoi Ok, il y en a un qui est là, sans deck. Bah, go, du coup. La car ou pas Deux, un Peut-être qu'il y a un autre moteur qui va se faire de l'autre côté Ça va Feng, pas Feng. On va aller en face là Ça tente le beau diable, hein Ah, ok, ils vont finir le moteur. Il se cache là. On va aller au bout. On va espérer. Peut-être que je peux en avoir un deuxième. Peut-être. La fin qui est là ou pas oh Vous avez vu les deux portes Est-ce que vous avez vu les deux portes Est-ce que vous avez vu la localisation des deux portes Est-ce que vous l'avez vu Ah ça va... ça va faire du... L il va y avoir du lâcher de palette là. Maria... Ils sont foutus, je sais pas Je sais pas s'ils sont foutus En tout cas, ça va... Ça va racler du tuyau, hein Ok On va retourner là On hein. va oh c'est quelqu'un qui fait quoi que ce soit ici oh, regardez les deux portes La location des deux portes un deck avec... Regardez Ah oh, c'est ouf Regardez <rire> les deux portes et les derniers moteurs Tu sais quoi La RNG elle est en train de te dire Écoute je sais qu'en ce moment c'est pas facile, les euh, meurtres en série. Je te propose qu'on fasse un truc ensemble. Ouais. <rire> les, les portes. Oh les aïe aïe aïe En plus j'ai réparateur. Non c'est quelqu'un là, caché en haut. Move habituel hein. Terrible. Et on a 15% de vitesse. 15% de vitesse, pourquoi Parce qu'on a, euh, gardons le meilleur pour la fin, qui enfin, est ça. Euh, okay, une compétence qui fait que quand on se met à poursuivre notre obsession, obsession parmi les survivants, c'est celui qui est euh, indiqué avec des sortes de mandibules, arachnéides autour du survivant. Une fois qu'on le pourchasse, eh bien, ils se mettent à s'agiter. Eh bien... Ça, ça indique qu'on a commencé une course-poursuite avec le survivant. Et une fois qu'on a laissé le survivant s'éloigner, eh c'est considéré comme étant une chase bouclée. Et donc, on gagne un jeton. Et pour chaque jeton, maximum 3, on gagne 5% de vitesse. Donc, j'ai 5, plus 5, plus 5, bonus de déplacement. Et chaque, chacun de ces jetons est annulé si je donne un hit à un survivant. Mais mon attaque en tant que de Michael Myers en P3 tel que c'est là, l'attaque le one shot n'est pas considéré comme une attaque. Ah, c'est pas gardant mon year pour la fin, hein, ça doit être une autre. Ah, on a la régression du moteur, full. Et ils sont là. Ils sont, se... <rire> sont là-haut. Je les ai vus. Ils sont en train de se dire, ils sont en train de faire un chifoumi. Jouer avec la nourriture, voilà, ça. Ils sont en train de faire un chifoumi en train de se dire, ah, lequel va le laisser Ah, ils sont là-haut. Ils sont tous les deux là-haut. Maria. Ok, ils ont, ils ont dû sauter. Ou alors, ils ont dû rentrer, tu sais quoi Dans des placards, je le sens. Je sens qu'ils sont là dans le placard. Non Ok. Bien <rire> <Question>. sûr. <rire> je... Ok. Ça va se joue une erreur. Mm -hmm. Ok. Mais non. Mais non mais non Mais non Mais non Aïe Le pire La pire RNG pour survivants Mais la pire situation Qu'est-ce qui peut arriver de pire Non, ça non, ça non, ça non, ça non, Mais bah attendez, on va tout mettre en même temps Comme on hésite, on sait pas On sait pas, on va, on va mettre tout ce qu'il y a de pire Hein On va mettre tout Michael Myers on va, on va mettre Michael Myers avec un rire de clown <rire> Genre... Ouais y'avait tout, il y avait le marché, il y avait un euh, le kebabier, il y avait il y avait tout, il y avait tout. En plus ça. Oh. <rire> Maria. <y> Mais tout, <rire> il manque juste genre un trampoline, c'est le seul truc. Il manque juste un trampoline, oh, ok. Raji qui t'offre 15 fleurs. Ah, je... La RNG qui dit, c'est vrai que cette soirée, il faut reconnaître que les... les survivants sont pas incroyables. <rire> On va avouer quand même qu'ils sont assez mauvais. Euh, et mo pas juste mauvais, juste mauvais gagnant aussi, tu vois. On va mettre un peu de fun. Galère et je... Ouais regardez, oh, c'est horrible. Regardez, on va essayer de... Allez, Là, c'est encore pire, là. Là, la vision, elle est encore pire, regardez. Regardez. Ça, c'est encore pire <rire> C'est encore pire, regardez oh, Mais c'est... Mais quelle horreur <rire> J'ai même pas besoin du clavier mais Attends, dans un casier... Mais ouais, mais... Peu-me peu, peu, peu chaud C'est... À la vôtre! Qu'est-ce qu'elle est? -ce qu Elle doit être à l'intérieur ou quoi? On va l'opposer, je sais pas. Aïe, aïe, aïe.